Essayez de ne pas trop réfléchir au travail. et Essayez de profiter de certains temps pour vous rela pour relaxer, vous reposer un petit peu et vous ressourcer. Vous pourriez avoir quelques défis à travers traverser lundi, mais votre détermination, votre endurance et votre persévérance vous aideront beaucoup à traverser euh, cette journée. Mardi et mercredi, la lune sera dans le scorpion, votre onzième maison. Une période tellement amicale que vous sentiriez euh, vouloir partager vos émotions et vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Vous auriez même tendance à être très transparent et des fois peut-être trop transparent. Votre, votre subconscient sera très puissant ce qui mène à une intuition très forte. Mais la bonne nouvelle que vous allez pouvoir maîtriser vos sentiments et par conséquent votre comportement à propos de ces sentiments. Vous allez avoir tendance à aller dans les fonds des choses et investiguer davantage les faits. Et la superficialité ne vous concernerait pas. C'est le moment idéal pour reconnecter avec les vieux amis, les rechercher peut-être par exemple sur les médias sociaux. C'est le moment idéal aussi pour faire des nouveaux amis, en raison de la nature sociale des énergies de cette période, surtout mercredi. Votre créativité durant cette période sera très stimulée aussi, donc les activités créatives et artistiques seront très favorisés par ces énergies. Jeudi et vendredi, la lune sera dans le Sagittaire à votre douzième maison. Vous allez vous sentir émotionnellement réservé et vous allez éviter les situations sociales et même vous allez avoir envie d'exécuter vos tâches avec le moindre Possible de communication avec les autres car vous n'auriez pas vraiment envie de socialiser et vous sentirez que vous aurez zéro tolérance aux niaiseries ou aux provocations qui pourraient très facilement vous rendre furieux et impulsifs en réaction. C'est pour cela que vous devez éviter ce genre de situation potentiellement tendus ou conflictuels. Les énergies de cette période ne sont pas favorables et des interactions personnelles intenses pourraient monter exactement ce que vous ressentez envers les autres. Donc vous pourriez être trop, trop transparent. Les provocations pourraient vous rendre euh, impulsifs à montrer exactement ce que vous ressentez envers les autres des sentiments qui seraient mieux ne pas être révélés à cause de l'intensité de ces énergies car vous pourriez le regretter par la suite c'est une période passagère c'est pour cela il faut patienter et c'est vraiment <coughs> nécessaire de ne pas vraiment montrer aux autres ce que vraiment vous pensez parce que vos relations seraient en jeu. Samedi et dimanche, la lune sera dans votre signe. Vous êtes parmi les plus chanceux, chers Capricorne. Samedi, l'intensité de la dernière période continue mais légèrement. Dimanche, vous profiterez de l'énergie de la lune dans votre signe. Vous rechercherez le plaisir et les divertissements sans vous sentir coupable. Vous voudrez profiter de la vie et vous inclurez vos bien-aimés aussi. Votre sensibilité créative et votre appréciation de la beauté seront très stimulées et vous verrez la beauté partout. Vous vous verrez dans un cadre social très agréable, car vous-même, vous serez agréable à converser avec et à être avec. Vous verrez les signes